Bonjour à tous. Alors on est là aujourd'hui pour vous parler d'un livre d'Eric Pessin, qui s'appelle La grande de, de, de ma vie. C'est parti. On commence tout de suite avec le résumé et notre avis argumenté. Donc c'est une sorte de quatre enfants. Il y a Lali, Jordan, Norbert et notre héros principal David. Yes. Alors un jour, férié, ces quatre enfants, ils ont décidé d'aller visiter une vieille ruine. C'est un manoir en ruine clairement qui est sur le point de s'effondrer. Dans ce manoir, eh ben, il, euh, il trouve parmi garde une grenade. La première question qu'il se pose est « Est-elle désamorcée ou cette grenade peut-elle encore tuer des gens ?» Mais ça, on ne peut pas le savoir. Par prudence, il décide de la laisser ici en évidence pour éviter tout accident. Malheureusement, Norbert revient la chercher, avec une idée en tête, qui est celle de, se, de faire peur aux autres ou même de se venger avec celle-ci. Car oui, Norbert est un, est un enfant harcelé, harcelé à l'école. Mais Norbert va faire a une, une très, très grave, grave erreur. On va maintenant passer à la vie argumentée. C'est parti Dans ce livre, ce qui m'a déplu, moi et Clara, c'est que tous les, les événements s'enchaînent très vite, sans forcément beaucoup de détails et sans qu'on s'y attende. D'un coup à l'autre, on est dans une scène à l'autre, ce qui procure beaucoup moins de plaisir à la lecture. Moi aussi, je trouve que le lire... Le, le livre est trop court à lire, ce qui nous déplaît énormément. Parce qu'on n'a vraiment pas le temps de suivre et ça va trop vite. Malgré que ce soit, ça se passe en même pas deux jours. On a donc fini de vous présenter le livre La plus grande peur de ma vie. Écrit par Eric Pessan et illustré par Jérémy Moreau. Et édité à École des Loisirs. J'espère que notre présentation. Nous a, vous aura plu, et tout comme le livre à Calier à moi. Au revoir!